porter la théière et pas se brûler les mains ici je l'ai faite avec de la laine il nous faut du fil je vais utiliser un fil blanc et pour le fil que vous allez utiliser c'est pas grave et les dimensions que vous voulez je fais un neuf, je fais mon petit neuf. voilà je fais ma première maille serrée je fais d'abord une petite maille je prends ce bout de fil avec moi et je fais une deuxième. Donc on continue, on fait le tour et on se retrouve au coin. Je vais faire une première maille serrée. Une serrée. Donc j'ai ici des mailles. Introduites et je fais des mailles serrées. Voilà, j'ai fait le tour. Et vous allez sur le côté en, en, en ayant la face devant vous. après